Écoutez-moi, les petits farfadés de Limoges, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir une game hyper intéressante qui va énormément, énormément vous faire progresser, évidemment, sur Battlegrounds. Donc, je donne plein d'astuces, plein de euh, petites choses techniques qui, euh, normalement, quel que soit votre niveau, devraient vous faire progresser, devraient vous permettre de prendre de la cote et de mieux comprendre le jeu. Voilà, j'ai trouvé cette game particulièrement pédagogique. Euh, c'est un jeu qui est très difficile, Battlegrounds, c'est très dur de progresser tout seul. C'est important de regarder du contenu, essayer de voilà d'améliorer finalement notre communauté des sens technique si je puis dire notre théorie de manière générale euh, donc vraiment je vous invite voilà, à venir en stream si vous le souhaitez euh, de, euh, je stream du lundi au vendredi de 14 14h, euh, soit 14h 20h soit 10h 19h certains jours de toute façon vous avez le planning et voilà, essayer de regarder un maximum euh, de contenu pour voilà un peu mieux comprendre, euh, comprendre le jeu voir finalement ce ce qu'il ne, ne ce qui vous fait mal euh, tout simplement après il faut jouer aussi hein. c'est pas juste d'avoir de la théorie c'est jouer pour connaître ses erreurs et ensuite pouvoir travailler sur ses erreurs en regardant du contenu bref en tout cas cette vidéo je vous invite vraiment à la regarder dans son entièreté je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont énormément vous, vous permettre d'avoir peut-être le déclic. Je le souhaite en tout cas. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Bon, Ticatus, c'est cool. Hein c'est pas un bon perso, mais c'est assez rigolo. On tient jusqu'au tour 8 et tour 12. Tour 12, c'est encore plus cool. Mais Déjà, tour 8, euh, la découverte, ça peut être pas mal. On peut faire un hub découverte. Cette fois à ah. il faut rester un. Hein en vrai, tour 4, on a On peut avoir la découverte de Taverne 1. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah, curve classique j'imagine. C'est peut-être lui qui fera toute bon. la Salut Keeper GG pour le tournoi Snap au fait. Merci c'est gentil. Je vous souhaite un bon combat Merci Bob, bon visionnage à toi J'ai de nouvelles recrues à vous proposer J'arrive pas à dépasser les 6K, je deviens fou, je suis face à un mur. Il faut que tu tampons un peu plus. C'est-à-dire que les games où tu dois faire 7-8, bah t'essayes d'accrocher une 6ème place ou une 5 place. Mais il faut que tu tampons un peu plus. En général, il faut pas E.P. Euh, frénétiquement. Il voilà. faut pas faire ce que je fais une game sur deux. Moi, je joue de manière assez brutale, mais ça dépend des games en vrai. Parfois, je fais des games un peu vénères et parfois, je fais des games plus calmes. Mais en gros, faut pas faire exactement ce que je fais. En tout cas, pas toutes les games. Ouais est-ce que tout se passe bien ouais pas mauvais en soi hein. je crois que ça s'achète quand même hein. Ah, il a équilibre naturel Il a 3-6 3, 3 6, le dragon Je vais up Je vais up parce qu'en vrai je gagne pas contre ce gars Avec équilibre naturel Il a des créatures qui sont trop grosses Il a un 3-6 Enfin une 5-7 et une 5-4 Je passe pas ça Donc en fait ça sert à rien que j'achète Je vais juste me faire péter Donc là autant up Ouais ça par exemple faut essayer de le faire mais c'est difficile de faire ça à tous les tours d'analyser la range adverse et de prendre une décision en fonction. J'avoue que là euh, j'ai eu un éclair de lucidité mais franchement si tu fais ça à tous les tours t'as la tête qui explose quoi. Oh c'est pas si mal ces deux petits loups là en tempo. Ou les pièces. Ouais, ça se met pas mal quand même. Franchement, en termes de tempo, ça se met très bien. Ouais, si, si, si j'aime bien ça. Voilà, faut essayer, autant que faire se peut, de prendre une décision en fonction de. J'aime pas le fait de prendre un serviteur en plus Non. Non, parce que j'ai fait une 3 une 3 donc faut que j'équilibre tout de suite la tempo quand même. Euh, de prendre une décision en fonction de l'adversaire et de son pattern. S'il si a turbo up et que toi tu pas prévu de up, bah tu peux changer ta strat pour up. S'il si a ultra tempo ou si alors c'est macaron, tu vois, si c'est des persos genre As Ducas, macaron qui ont des très gros tours euh, 5-6, bah, tu as prévu un up, bah peut-être que tu t'avises et tu te dis bah, finalement je vais plutôt rester parce que si je up, je risque de prendre entre 10 et 15 et 10 et 15, là je suis à 30, ça me fait passer on va dire à les 15 life. 15 lives, j'ai plus trop de jouabilité derrière, donc tant pis, je décale mon up. Tu vois, c'est pas la fin du monde de décaler un up. Mais voilà, ça, il faut essayer toujours de faire ça. Donc, si tu es, es dans une, une session vraiment tryhard, bah, t'essayes de faire ça à tous les tours. De regarder ton adversaire et de vraiment pas partir. Alors, le pattern de base, c'est bien, c'est le socle de connaissance, c'est-à-dire la, la stratégie de curve, mais tu greffes à ça. Le tour à tour en fonction de tes adversaires, voilà. Comme moi je fais pas tout le temps parce que bah, vu que j'explique les plays et tout, je peux pas à chaque fois me concentrer sinon c'est à la tête comme un ballon. Mais... voilà, moi je joue plus par rapport au cœur et à la théorie et un peu moins aux adversaires. Bon ça c'est pas mal avec ça. Enfin voilà. Donc essayez de faire ça à tous les tours. Le problème c'est quand tu fais ça une game et que tu à la fin tu fais un top 1, top 2 ou top 3, ou même top 4, hein, bah t'es content, tu dis ça a payé quoi. Je me suis vraiment focus, ça a payé. Le problème c'est que si tu fais ça et ça va arriver, vraiment ça va arriver. Et en fait tu te fais quand même high roll, c'est-à-dire que tu te concentres bien, mais en fait euh, bah, l'enchaînement des cartes tu découvres pas de cartes, plus tes adversaires qui, eux, de découvrent des cartes trop fortes, bah tu vas te faire péter. Et en fait, tu vas dire, putain, je, je suis cassé la tête pour faire une game vraiment propre en termes de, de technique, de concentration, pour faire un top 6 ou parfois même top 8, quoi. Donc voilà, il faut, faut avoir un mental d'acier, il faut avoir une discipline. Ça, c'est la base, c'est la discipline. C'est pour ça que moi, en tournoi, je performe beaucoup plus qu'en ladder, parce que bah en tournoi, tu peux faire ça sur 5-6 games. Euh, tu peux vraiment avoir cette discipline. Moi, en ladder, euh, surtout quand moi, je parle beaucoup. donc euh, <rire> Je dis beaucoup de conneries en ladder, forcément. Il faut mettre un peu de côté certains trucs et forcer un peu plus les autres. Et je force un petit peu plus la théorie. Et... Après, ça m'empêche pas de regarder de temps en temps quand même. Hein. Euh, bon là typiquement la théorie elle va quand même passer au-dessus je pense même s'il fait un peu peur. C'est quoi tes curve... trois curves préférés Ça dépend des personnages, il n'y a pas de curve préféré. Je m'adapte en fonction du personnage. Pour bon, le coup non je joue pas par rapport à, à ce que j'aime ou par rapport à ce qui doit être fait Enfin ce que je considère qu'il doit être fait Au board Vous voyez là typiquement le gars il est 3 Et on se dit bon le gars il est taverne 3. Je vais essayer de rester dans la taverne pour pas prendre de dégâts parce qu'il fait peur. Donc je vais essayer d'ultra tempo. Bah typiquement là, si on essaye d'ultra tempo, c'est à dire qu'au lieu de up, on reste encore dans la 3. Donc on perd un peu d'économie. Par contre, on prend un peu de puissance. Moi, bah, Je vous le signe. Hein. On prend quand même les 11 ici. Hein. Et c'est ça le truc c'est que si on fait un tour, on perd le up et qu'on prend quand même 11 parce que son board il est dans une. C'est est un board niveau 9 presque. Bah en fait, t'es trop deg après. J'ai une recrute tant que vous le pouvez. On veut deux veilleurs. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Oh, C'est fort. Hein. Y Il a des curves qui reviennent plus souvent, j'imagine, bah la, la classique, quoi. Ouais. Tu up tes 2 et tu... T achètes dans la taverne 2. De et tu montes quand t'as 7 gold, 4 plus 3. Et ouais, était, il était intéressant ce combat, parce que c'est typiquement, vous voyez, le, le fameux play où tu te dis... Euh, J'ai pas envie de prendre de dégâts, je vais m'armer sur un tour. Et en fait, euh, tu t'armes, tu te fais quand même déboîter, quoi. Et là, c'est le côté malchance. Vous voyez, on a un beau board et on prend 11. Tu prends 11 gratuit. Hein. Franchement, là, on... quelle que, soit... Quel que soit la décision, tu vas prendre 11. Il y a un côté un peu frustrant. Bon, lui il a raté sa taverne 6 Donc il va sûrement faire dernier <rire> C'est ça aussi le jeu ont tout donné. Ah c'est intéressant En vrai règle de, de grûle C'est plutôt pas mal avec gardien Après euh, voleur de temps euh, Vu ce qu'il avait c'est cool hein. On va soit tripler soit récupérer un jean ou... Ouais le jean est bien J'ai envie de up. En fait je suis pas obligé de jouer euh, en dragon. Hein. On verra. Hein. On a un bran. Un bran c'est une sacrée carte quand même. Surtout en élémentaire. Voilà, avec ça. Typiquement, en élémentaire, c'est une sacrée carte, Bran. Ouais, voilà. Bon, je vais quand même booster la boule de serviteur. Et je vais taunter euh, bah, la boule. Ok, donc là, on a bien tempo. Vous voyez, on change parce qu'on a jean. On ne sait pas commis de ça aussi, très important. Mais c'est pareil, ça aussi, ça demande beaucoup de concentration. Voilà, bon, je, vais, je vais essayer de vous faire une game vraiment propre. Mais. Je vous souhaite un on... bon combat. C'est pas parce qu'on a quelques dragons qu'on doit forcément jouer dragon. Chaque tour, il faut garder la lucidité, avoir la lucidité de pouvoir faire des changements en fonction d'une carte de construction qui peut être meilleure. Et si jamais on sent qu'on n'arrive pas à construire euh, dragon. Là, pour construire dragon, ils font soit Primo Mini Primo là, lui. Le Promo Drake, pardon. Soit Calegos On a ni l'un ni l'autre Donc on est obligé de partir sur euh... Enfin en tout cas on garde la, la possibilité de faire autre chose Et là on a le jean, On a le Bran On sait que c'est un truc qui peut matcher ensemble Donc on part là dessus Là pour le moment notre game elle est parfaite en terme, Je pense qu'en termes de technique on est parfait Mais ça n'empêche pas que contre l'autre Zwave On a pris 11 dégâts Et là on prend 15 vous voyez Donc en fait il y a deux combats où malheureusement on ne peut rien faire Tour 8 lui il a un board de fou donc en fait, on est à 8 life. Alors que je pense sincèrement que cette game là, elle est vraiment parfaite en termes de technique. Donc c'est ça aussi le jeu. C'est aussi bien, on va faire 8, mais faut pas se démotiver. En faisant ça, on va très souvent faire top 1 ou 2. Et là, ça reste un peu mal parti, mais c'est pas trop tard. Théotard. Bon, Théotard, c'est pas mal quand même. Hein. On est pas mal, hein, franchement, hein, on fait vraiment des belles choses. là. Hein. Sur un tour neuf, on est gros. Hein. Mais on est à 8, donc on peut finir dernier. Mais si on finit dernier, il faut garder le cap et se dire « Ce que j'ai fait, c'est fort, je le refais la game d'après. » Le problème, c'est qu'en général, bah là, si on fait 8, on va juste être trop deg et la game d'après, on va essayer de grider en disant « Putain, mes adversaires, ils ont trop grid, je vais faire pareil. » Et c'est là où on va refaire 8. Bah, voilà. Donc c'est pas évident, ce jeu. C'est presque un jeu mental avant d'être un jeu technique. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Un choix tactique intéressant. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le rangement. Oh, ça va faire de gros dégâts. Pas trop tard pour RID. Oh la chatte. Ah putain, il fallait fallait euh, maman d'abord putain, my bad, euh, petite erreur, bah, vous voyez, j'ai fait une petite connerie là. Pardonnerai Et... J'ai fait une petite connerie. Il y a pas mort d'homme parce qu'on est pas mal. La ah, note technique qui baisse. <rire> aïe, aïe, aïe. c'est clair. Euh, ok. Ah, la petite note technique qui baisse, mais. Ah, il y a toujours des. L'idée c'est de faire moins d'erreurs que l'adversaire. On en va toujours en faire. Hein. Forcément. Pourquoi Bran au-dessus de Théotard Bran au-dessus de Théotard Bah, je joue les deux là. Ça peut le faire. Bah l'hydra elle est trop forte. Hein. Ah ça va le faire. Va-t-on arriver jusqu'au tour 12? En tout cas, cette game, elle a vraiment démarré au moment où on a eu le jean. Le jean. Ouais c'est ça, hein. c'est vraiment le jean qui nous a donné boule. Et grâce à la boule, on a pu faire des choses. Avec euh, Bran et on est parti sur euh, finalement un truc qui, qui n'était pas dragon. Ah ici, il est pour moi, please. La question c'est est-ce qu'on veut... J'ai pas envie de virer Elise. Je pense que je vais ça Massacreuse. C'est plus 10, plus 10, c'est quand même assez strong. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Bon, je suis sûr de passer, je reste comme ça. Quoique okay, sûr sûr sûr, ouais quand même, hein, on est fort. Hein. Ok ok, ça me va. Pas sûr, tu penses Ouais, quand même. Même si c'est un mort frais, vient juste de mourir maintenant. Nous, on a vraiment un mort qui est fort. En vrai, on a joué contre des adversaires qui, a gagné à chaque... qui gagnent à chaque fois leur combat. Hein. À part lui. Même. Enfin, son board n'était pas dégueu. Ah, je pense que je passe. Pourquoi pas Hydre First. faire ça, même. Euh, Pour pas qu'elle tape dans un taunt. Je veux, veux qu'elle fasse un cone parfait. Ne pas aux autres, mais que vous bon, on va avoir le ticket, hein. Le petit ticket euh, tour 12, un petit ice block là, <rire> ce serait cool. Ce qui est bien c'est qu'on a trois bonnes créas avec le Théotard. On a deux Boubou et un con. Allez, ah, let's go le bloc hein. Est-ce qu'on veut un zap Je ne pense pas. Bon, maintenant, le placement, il n'est pas évident. bien ce placement oh putain pétard il a fait sa game lui comme on dit dans le milieu il a fait sa game bon on a le bloc hein, heureusement il a fait sa game ça je pense contre mecca elle a peut-être pas beaucoup de boubou Il est pas horrible notre board. Hein. Si lui on le passe, même si on le tue pas, on est top 2. Parce qu'on joue contre le mort et lui il va forcément mourir contre ce board de Fada. Après lui on peut le passer, mais il faut trouver des mounted. C'est à dire qu'il faut qu'on up et qu'on trouve des mounted. Et ça va être dur quand même. Hein. J'aime bien ce placement je crois. J'aime bien mettre les, toujours les trois créatures les plus fortes à droite dans ce genre de compo. Après on sait pas du tout comment il se situe, on sait qu'il a mis beaucoup de dégâts à, à nos adversaires. Ça devrait être ok non, avec ce Leroy. Hein. Le Leroy fait la win. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un taunt. D'avoir deux taunts, je veux dire. Ouais, là, le, le hit est bien, comme on voulait. Ah Super, je, je gagne sur le positionnement. Vamos. Vamos Et lui, il fait une erreur, hein, finalement, ici. C'est con parce qu'il est large devant moi. Il fait 3 taunts et il a tout le temps gagné. Sa créature elle est trop énorme. Bon sa compo elle est vraiment belle. Bon on le tue pas mais on s'en fout. Là voilà, on joue contre le mort. Bon faut pas perdre contre le mort mais... Tout donné. Euh, faut up là, il faut trouver les mounted. Voilà qui... Pour préparer la finale. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec Chronormo Genre boule, des doubles stats... Sauf qu'on perd le boubou, donc je sais pas si c'est très sensé. Je suis pas sûr que ça se joue à la stat. Dans le sens où. J'ai l'impression qu'il nous faut que mounted. Si on n'a pas mounted, on a perdu. Engagez une recrue vous pouvez. Bah. Pff, ouais, hein, je pense, hein. Ah, ça c'est pas mal, ah, ça ça sert à rien vu qu'on en a dit. Non, ça c'est pas mal. Ah, ouais, ça c'est pas mal. Euh, même comme ça. Je sais pas si ça va suffire pense pas hein. le problème c'est que l'héroïque ça prend son tourbillon faudrait lui donner des points de vie avec la 2 6 ça va être compliqué hein, mais on est propre dans cette game voyez vraiment c'est concentré enfin voilà je je je l'ai pas fait à toutes les à tous les tours mais j'espère vous a donné vous avoir donné pas mal de de conseils pour euh, bien. Bah, pour bien appréhender euh, chaque game quoi après euh, comme je vous comme je vous dis c'est compliqué de faire ça à toutes les games Mais si vous arrivez à être exigeant, enfin exigeant avec vous-même si je puis dire, ou en tout cas vraiment focus, vous allez, vous allez pratiquement faire que du top 5-6 tout le temps quoi. Logiquement on n'est pas censé faire des 8 dans ce jeu, enfin, les 8 c'est vraiment le, le, quand on se fait high roll euh, violemment quoi. Ouais, ouais c'est un beau top 2 hein. Je pense pas qu'on puisse aller au delà Engagez une recrue tant que vous le pouvez Engagez une recrue tant que vous le pouvez Après, il faut bien analyser en finale, parce que la finale, c'est pareil. Normalement, on a toujours l'impression qu'on est large derrière, mais on n'est pas large derrière. il faut toujours se dire, est-ce que... Parce que quand on a Théotard, souvent on se dit, bon, pour la finale, maintenant, je veux des cartes-clés. Mais il y a plein de fois où en fait, il faut juste continuer à scaler, scaler, scaler, et en fait, c'est ça qui passe. Bon là, pour le coup, l'exemple le, est un peu extrême, parce qu'on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup de retard, on est trop, trop derrière. En, en stade pur, c'est ingagnable. Mais typiquement, s'il avait que des créatures à peu près 80-80, je pense qu'il fallait vraiment continuer à faire ce truc-là. Vous voyez Là, clairement, on a décidé que c'était pas faisable, mais voilà. Ouais, bah voilà, Eudora n'a pas fait 8, elle a dû bien toucher. Bah, elle a bien touché hein, pour avoir un board comme ça. On se bat, hein pas suffisant, mais... Ah, c'est dommage, on n'arrivera pas au tour 16 Le tour 16, il y a encore un ticket, normalement. Enfin, c'est sûr, mais... Il y a encore un ticket au tour 16. Bon, enfin, après, euh, voilà. Sacré, sacré game. Ouais, le jean, euh, le, le jean a dû lui donner des, des magmalogues, des choses comme ça. Parce qu'elle était vraiment très très mal en point. Enfin, voilà. Ça, c'est... C'est vraiment une game qu'il faut... Enfin, cette game-là, en fait, faut tout le temps la reproduire, quel que soit la... le résultat. Finalement, on aurait pu aussi faire 7 et 8. On était très bas, très rapidement. Mais voilà, on a été rigoureux. Et, et si vous faites ça, vous allez vraiment tout le temps, vous allez vraiment monter. Quoi. Après, c'est une histoire de théorie et de connaissance du jeu aussi. Mais si vous voulez... Globalement, dans votre... Si vous êtes, je ne sais pas, 7000 de cote, ça veut dire que vous avez le niveau théorique d'un 7000 de cote. Mais pour passer de 7000 à 8000, il faut mettre en place tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Enfin, dans cette euh, game. Si vous faites ça, vous allez passer à 8K. Après à 8K, vous allez avoir un petit plafond parce que votre niveau théorique sera un niveau à 7K. Donc après il va falloir reapprendre un niveau il va falloir continuer à apprendre de la théorie et là bim 9K. Enfin voilà, vous montez comme ça tout simplement.